Bonjour, je m'appelle Elia Aubert, je fais beaucoup de sport, euh, surtout de la gymnastique, mais aussi je fais de l'athlétisme et du badminton. Et j'ai commencé le programme le 1er avril euh, 2020. Mmh, moi j'avais deux gros problèmes. Euh, dans mon sport c'était euh, un blocage par rapport au salto arrière, que je devais faire en poudre d'ailleurs. Et gros blocage, j'avais peur de me faire mal alors qu'il n'y pas de vraie raison. Et voilà, ça me prenait beaucoup la tête. Et autre problème, euh, j'ai eu des gros traumas pendant deux ans. Du coup, j'étais vraiment pas bien et j'avais besoin de quelque chose pour, euh, pour m'en sortir. Quoi. Par rapport au salto arrière, euh, bon, je dirais pas que c'est complètement débloqué, mais j'ai fait étape par étape et il y a des grosses améliorations. Et là, la reprise de la gym, c'était il y a deux semaines, donc j'ai pas encore vu euh, encore euh, mon objectif atteint, mais j'y crois. Et si j'y arrive pas, ben, tant pis, je ferai autre chose. Et par rapport à mes traumas. Grâce au programme, ça m'a fait prendre conscience que ce truc, c'était une opportunité, une chance pour moi au final et que ça m'avait apporté plein de choses dans ma vie et, et du coup, ça va mieux. Quoi. Ouais, autre avantage aussi, c'est que euh, j'ai eu besoin de moins de sommeil qu'avant. Donc j'ai gagné un signe de sommeil et tout ce temps que j'avais l'impression de perdre avant, je l'investis dans des choses qui sont importantes pour moi. Donc ça, c'est génial et ça n'a pas de prix. Quoi. En fait Pierre il explique que comme euh, on est réaligné, du coup on pense moins et du coup on est moins fatigué et donc euh, moins besoin de sommeil. Quoi. Aussi, euh, gros avantage c'est que avant je me regardais dans le miroir, je ne me trouvais pas belle. Quoi. Et depuis le programme, euh, je me regarde et je me trouve belle et je me dis « t'as quand même de la chance ». <rire> bon je me dis ça comme ça mais ça, un... ouais, ça libère et... et je me sens mieux quoi, tout simplement. Déjà, je cogite beaucoup moins, je me prends moins la tête. Quand il y a un truc de mauvais qui m'arrive, euh, soit je peux le contrôler et du coup je trouve des solutions, soit je peux pas le contrôler et du coup je fais une dépôt. Ça va mieux et après ben, je lâche. Et, et si ça m'arrive, c'est que c'est pour le mieux. quoi. Prise de conscience et... Euh lâche prise quoi on se prend plus la tête si c'est comme ça et on va faire avec et tout est pour le mieux moi mmh, ouais, j'ai plein d'objectifs en sport mais aussi dans ma vie j'aimerais être coach plus tard mmh. et avant de faire le programme je pensais que ce serait dans 15 ans mmh. et maintenant je me dis euh, l'année prochaine euh, lance toi quoi mmh. ouais J'aimerais bien être championne de France en gym, dans mon niveau. Et pour ça, il me faut le salto arrière poutre. Euh, ce programme, il n'est pas pour ceux qui cherchent une solution toute faite. C'est pour ceux qui sont engagés et motivés à, à aller mieux et à se dépasser, et à libérer leur potentiel. Quoi. Donc n'hésitez pas, si vous êtes engagé, foncez. Mais ça va pas se faire tout seul. <rire>